Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais tester un peu le son en direct avec ma guitare et PODFARM. Donc j'ai testé le son des presets du logiciel PODFARM. Je les ai trouvés ou sur internet ou direct sur le logiciel car il y a déjà des presets qui sont fournis avec. Donc je vais jouer une dizaine de morceaux que je sais plus ou moins jouer mais c'est juste pour vous montrer le son. Donc on va commencer par un son euh, un peu euh, acoustique. Celui-là il est euh, sur PodFarm, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Là ici, comme vous pouvez le reconnaître, je joue euh, Pink Floyd, la partie rythmique de Confortable Numb. Que le son est vraiment pas mal pour euh, un logiciel de simulation. Donc là, on va passer à du son euh, plus euh, punk. Donc c'est euh, American Idiot de Green Day. Mais je vais jouer euh, plutôt euh, un peu d'autres morceaux parce que je sais pas trop jouer celui-ci. Mais j'ai essayé quand même après. Donc c'est parti. On va passer à un son basse, donc j'ai trouvé euh, un son sur le net là de basse. Je vous mettrai le, le lien. Ici je joue euh, Hysteria de blues, la partie basse. Ou alors je suis un peu n'importe quoi aussi. New Band de blues. La partie basse, aussi. donc on va passer à un son qui s'appelle Beautiful Clean, donc c'est censé être un beau son clair, donc on va voir ça tout de suite. Alors le son plutôt rythmique de Boulevard of Broken Dreams, donc la partie très mollo au début. Je trouve que c'est vraiment proche de l'original, ça c'est pas mal. l'effet c'est très mollo si vous ne savez pas. Cet effet qui répète. J'ai joué Californication des Red Hot Chili Peppers. La partie plutôt lead, on va dire. Le son est pas mal là aussi. Confortable noble, la partie solo, donc je joue vite fait quelques extraits des deux solos avec beaucoup de chorus. J'ai passé à Crazy Train, donc je sais pas très bien jouer, mais j'ai essayé. C'est juste pour vous montrer le son en fait. Plus lentement. Donc voilà. Euh, là, euh, du Dream Theater, donc euh, un petit solo, là, comme ça. Pour vous montrer le son, donc toujours. When the water breaks. Alors, Linkin Park, euh, j'ai joué euh, What I've Done, la partie lead, comme petit extrait. <truits> Slash tone donc euh, des, euh, des sons de slash. Donc je vais jouer, euh, je vais jouer Switch on the Mind. The and Roses. Avec le solo final plus tard. Enfin une partie. Avec hein. like beaucoup de reverb surtout une petite disto un petit une bonne disto plutôt hmm. C'est pas parti du solo, hein, je vous rassure. Donc, Smell acting spirit, euh, la partie un peu euh, claire euh, au début. Et après une partie plus distorsion. C'est pour ça qu'il y a deux Smell Acting Spirit. Mmh. Partie euh, plus rythmée et plus distorsion donc. Mmh. Un petit chorus vraiment sympa que je voulais vous montrer. Je joue un morceau, je crois, de Nirvana et Metallica, je sais plus, désolé. Un de mes premiers morceaux à la guitare d'ailleurs. Si vous savez le nom, je veux bien, je veux bien savoir ce que c'est parce que je sais plus. accords aussi pour vous montrer. Et on finit avec du SEM41, je joue Over My Head. Donc c'est juste une petite partie pour vous montrer un peu le son. <t 'en> Donc voilà pour les tests, j'espère que vous aurez aimé. Et euh, j'ai surtout mettre le lien euh, des, euh, des presets, enfin où j'ai trouvé tous les presets. Ou plutôt une bonne partie, parce qu'il y en a déjà qui sont fournis avec le logiciel. Donc je vais mettre tout ça dans la description. Euh, sinon donc, je ne les ai pas tous testés, hein, parce que bien sûr il y en a vraiment euh, des, des milliers. Et euh, j'ai testé euh, des morceaux assez différents niveau son. Donc, sinon après il y a Dire Straight et tout qui sont euh, vraiment pas mal aussi. Niveau son, donc dans les dans les presets. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, si vous, si vous voulez savoir pardon, comment avoir votre propre son, plutôt créer votre propre son, allez voir mon premier tuto sur les bases de PodFarm. Voilà, allez, salut, à la prochaine